Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons préparer des lasagnes à l'aubergine. Pour cela, je t'invite à suivre la vidéo du début jusqu'à la fin. C'est un délice! Pour la préparation de nos lasagnes à l'aubergine, il nous faut bien sûr euh, une grosse aubergine, nos épices telles que le sel, le poivre, le persil, la ciboulette, un concentré de tomates, des oignons, de l'ail et bien sûr nos feuilles de lasagne et un peu d'huile. On y va. La prochaine étape, c'est de couper son aubergine en lamelles. Et maintenant, on va passer euh, toutes ces lamelles d'aubergine dans de l'huile, d'olive, euh, avec un peu d'ail et euh, de l'oignon. Voici l'étape de l'aubergine d'une poêle avec un peu d'ail et voilà on les fait un peu toaster. J'ai préparé ma béchamel, dedans j'ai ajouté tout ce qui était épices comme le poivre, le persil, la ciboulette, les oignons, l'ail. J'ai rajouté tout ça. Maintenant il me manque à rajouter ma sauce tomate ainsi que mon thon. Et je veux remuer tout ça dedans. Que je vais mettre un petit coup euh, <rire> sur le feu parce qu'avec toutes ces sauces tomates et euh, voilà ça un peu ramolli ma béchamel donc là je mets un coup sur le feu voilà, j'ai mis sur le feu et quand on regarde bien c'est déjà un peu plus plus dur plus épais voilà si jamais vous trouvez que je vais trop vite dans mes explications ou qu'il manque des choses à ben pour vous expliquer Faites-le-moi savoir en commentaire. Alors ici, j'ai préparé mes feuilles de lasagne que j'ai trempées un peu dans de l'eau parce que ça va les rendre moins durs parce que des fois, à la cuisson, ça reste un peu, un peu dur. Donc l'astuce, c'est de pouvoir mouiller un peu ces feuilles de lasagne. Un peu de sauce béchamel que nous allons étaler dans notre plat. Et dessus de suite, nous allons mettre... Les feuilles de lasagne. Alors moi, je suis pas celle qui veut recouvrir de partout. Euh, mais après, si vous, vous voulez que partout soit recouvert de pâte, ben, allez-y. Je vais commencer à prendre mes aubergines. que je vais mettre comme ça. Disposer comme ça. Alors ne vous inquiétez pas, j'en ai d'autres. C'est dedans. Comme ceci, non Le truc, n'est même pas encore au cuir que j'ai déjà envie de manger ça truc, le plein. Pas trop parce que je vais faire la gourmande et je vais mettre un peu de parmesan par-dessus aussi. <rire> Qui n'aime pas le parmesan alors je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. Voici à la sortie du four ce que ça a donné. Donc n'hésitez pas si jamais vous refaites la recette à nous montrer vos résultats juste en photo.